Je me présente, Benoît Hérault. je suis enseignant-chercheur à l'Université de Lyon, en sociologie. J'ai mené donc pendant plusieurs années des recherches sur un phénomène social important, celui de la protection judiciaire d'adultes, euh, d'adultes qui sont mis sous mesure de tutelle, de curatelle. Cela concerne plus de 800 000 personnes en France plusieurs millions dans le monde occidental des personnes qui sont considérées incapables de pourvoir à leur euh, intérêt euh, pour différentes raisons liées euh, au vieillissement, liées euh, à la maladie et notamment euh, à des troubles psychiques, liées à des handicaps euh, empêchant notamment euh, l'expression de la volonté liées aussi euh, à des formes de précarité importantes qui empêchent, à un moment donné, de pouvoir se gouverner, se conduire dans sa vie comme, euh, comme on le souhaiterait. Euh, ce phénomène social euh, a été un petit peu médiatisé récemment euh, sous le prisme un petit peu particulier, euh, de, on va dire, de la vieillesse et de la richesse, avec euh, l'affaire Bétoncourt. Euh, on en a entendu parler... Euh, Également au moment de la réforme de 2007, hein, qui a conduit à des évolutions de ce dispositif, mais c'est un phénomène qui reste encore relativement peu connu, en tout cas peu médiatisé, sur lequel peu de travaux existent euh, aujourd'hui, et euh, euh, sur lequel donc, euh, il me semblait intéressant d'apporter un éclairage, ou en tout cas de faire connaître de faire connaître l'expérience, le vécu à la fois des accompagnateurs, des mandataires, des personnes qui sont amenées à protéger des personnes vulnérables, et à la fois l'expérience de, de ceux qui sont soumis à ces mesures par, par décision judiciaire. L'ouvrage euh, qui est publié aujourd'hui aux, aux éditions RS euh, s'intitule « Protéger et rendre capable ». « La considération civile des personnes vulnérables » comme euh, sous-titre. Et euh, le, les, deux verbes, hein, les deux verbes de ce titre présentent un petit peu euh, l'enjeu, la tension, la tension existante entre euh, à la fois le, le souci de, de protéger les personnes parfois contre elles-mêmes, contre leur volonté, mais également de, de, de, faire, avec, euh, de faire avec elles de restaurer, de restaurer au maximum leur autonomie, de les rendre capables, à savoir, à un moment donné, également de les, de les accompagner au maximum pour qu'elles puissent continuer à se gouverner le plus pleinement possible, le plus pleinement possible dans leur vie. Donc l'originalité, un petit peu peut-être, de l'ouvrage a été de... De, de croiser au maximum les points de vue des, des différents acteurs, des différents protagonistes de la protection, et d'inscrire ces points de vue dans une histoire, dans, dans une histoire sociale, dans l'histoire du droit, dans l'histoire des politiques de santé, dans l'histoire des politiques sociales. Et donc l'argumentation s'est faite un petit peu, j'ai envie de dire, en spirale, en montrant, en faisant entendre, en faisant voir, le, les points de vue à la fois des proches, des médecins, des juges, mais aussi des personnes elles-mêmes par rapport euh, à leur expérience euh, de, de, de, de ces mesures de protection. L'un des enjeux, bien sûr, euh, relativement important est d'arriver à, à, à concilier, à la fois euh, des politiques sociales qui sont euh, qui s'adressent à un certain groupe de population qu'on peut qualifier de, de plus vulnérable, mais également un lien civil qui euh, euh, finalement structure structure la vie sociale, quelles que soient quelle que soit les difficultés les difficultés sociales qui peuvent être rencontrées par euh, par certains groupes de population. Pour le dire de manière un petit peu schématique, la vulnérabilité dont il est question est à la fois une vulnérabilité qui a une portée universelle et à la fois est une vulnérabilité que certains, certains groupes euh, portent, portent plus, portent plus que les autres. Hein. Et il y a sans doute euh, un, un, un enjeu fort dans, dans, dans l'articulation de, de, de, de la fois de cette portée universalisante de la protection et à la fois de cette attention particulière que, que, que la société peut apporter au, euh, euh, à, à ceux qui, qui, qui sont. Euh, qui sont les plus en difficulté. Alors, euh, bien sûr, il me semble qu'un tel ouvrage peut intéresser un public assez large. D'abord, le, le, le nombreux public de professionnels, puisque cela concerne à la fois des professionnels du droit, les juges notamment, des professionnels de la santé, les médecins, les infirmières des professionnels également de l'action sociale, voire parfois de, de, de, de l'aide à domicile, mais euh, l'ouvrage peut également intéresser, il me semble, les proches et tout un chacun qui, un jour ou l'autre, peut être concerné hein, par ses proches, mais aussi soi-même, par, euh, par une vulnérabilité qui, qui, prend, euh, qui prend soudain une, une ampleur trop importante dans sa vie et qui, qui empêche de, de, de pouvoir se gouverner comme, comme, euh, comme on le souhaiterait. Hein. Donc j'insiste peut-être pour terminer sur cette idée que le, le sous-titre parle de, de considération civile des personnes vulnérables, hein. c'est-à-dire que l'idée est, est, est, est de montrer combien, à travers ces mesures de protection, c'est en effet le lien civil qui est en jeu, c'est le lien civil qui est en jeu, et c'est la manière dont on arrive aujourd'hui à donner place à l'autonomie, à la capacité euh, de tout un chacun, des individus, des personnes, dont, euh, dont, euh, à, travers, à travers des gestes de solidarité, à travers des gestes civils, d'attention à la vulnérabilité, à la vulnérabilité d'autrui, à la vulnérabilité qu'on porte tous.